Un mouvement auquel on pouvait s'attacher, c'était le bon temps, mais il leur manquait le principal, la domination. Alors, ils nous ont créé une nouvelle peur efficace. Ils ont inventé la guerre, ouais. Ouais. la guerre, mesdames, ouais, messieurs. La guerre, est... Elle la est venue s'installer jusque chez nous et entre Ouh. nous. C'est bien pratique pour eux avec la peur, on peut en faire passer des choses. Hop. Ah oui clair, on oh, les mains. La surveillance la souveraineté de l'État et de la police. La peur est aujourd'hui l'argument de chaque parti. Une peur construite de toutes pièces. Ouais Ouais, ouais. Et puis il y a eu la crise. Une bonne crise. Au départ, elle ne concernait que les boursicoteurs, mais vu le potentiel de fuite des banquiers, elle est venue s'installer dans nos foyers, nous privant nous-mêmes ou nos proches d'un travail honnête. Ouais, c'est dégueulasse On ne compte plus les gens qui sont morts à cause de ces deux fléaux. Alors ils ont créé des lois. Mais pas pour les concitoyens que nous sommes, juste pour eux, pour protéger leurs fesses bien assises sur leur trône, pendant que nous, on rame. Ouais Ouais, ouais. C'est vrai, vrai. Adrien Adrien Adrien Adrien Adrien, Adrien. Adrien. Adrien. Adrien. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire si ça se trouve, on aura un président mis en examen. Bon, Et moi, clair. sincèrement, ça me fait peur. Cette bon, idée me crème. fait peur. Peur de, de perdre encore plus ma liberté, au profit de celui qui va dicter les lois à grands coups de 49-3. C'est bien dit Merci. Mais le pire, vous savez ce que c'est Eh bien, mesdames, messieurs, le pire, c'est ceux qui vous promettent de tout faire pour redevenir des citoyens comme avant. C'était bien avant, hein ouais, Pensez-vous, ouais. ils sont encore plus pourris qu'avant. Et ils vous prennent pour des cons. J'ai pas peur de le dire, ils vous prennent pour des cons. Putain, c'est clair Il a clair. marre Vous n'en avez pas marre Si Si, c'est ah, nul Moi, si. bon, sincèrement, j'en ai plein le dos. Si j'ai voté il y a plusieurs années, c'était pour élire un programme en lequel je croyais. Aujourd'hui, vous devez voter pour éviter le programme le plus fallacieux. Vrai, vrai. Mais nous ne sommes pas dupes, et ce système, comme ils disent, ils en font tous partie, de près ou de loin. S'il vous plaît, trouvez-moi des arguments pour euh, continuer dans ce système, parce que moi, je n'y crois que si ça continue, on va se retrouver avec un autre Donald, élu à 50%, qui vit dans un monde parallèle. Ça serait peut-être drôle s'il si n'avait pas un gros bouton rouge à portée de main. Je ne sais plus qui est-ce qu'il disait, pour en sortir, il nous faudrait une bonne guerre. Alors voilà, on a un constat assez désastreux pour le pays des droits de l'homme. Ouais, la guerre non, est non, déjà non. là, de toute façon. Le pays des droits de l'homme. Alors, messieurs, dames, chers concitoyens, osons sortir du système, ouais. osons être libres. Ouais. Ouais. Ouais liberté Liberté Liberté Liberté Liberté Liberté, liberté, liberté, liberté mon programme est simple et repose sur des valeurs de liberté. Pour une économie prospère, nous proposerons une fiscalité zéro et des démarches de création d'entreprises facilitées. Ouais, ouais. Une économie libérée de l'autorité de l'État. Un entrepreneuriat libre et sans contrainte. Nous ne voulons pas être dépendants des banques. Nous voulons ouais. l'abandon de l'euro pour une monnaie électronique décentralisée. Des marchés autonomes et compétitifs. Nous les circuits courts et la consommation locale en limitant les intermédiaires. Ouais, c'est bien ça. L'agroécologie sera mise en valeur ainsi que les médecines alternatives. Super. Ouais. Pour l'aménagement des territoires, nous voulons une libre organisation des espaces en fonction des réalités locales plus proches des citoyens. Oui, carrément. Pour le bonheur des foyers, les démarches d'adoption et de PMA seront facilitées. Nous revaloriserons le rôle des parents. Et la transmission de savoir grâce à une éducation libre ainsi que la fin du programme national. Ouais enfin, enfin, la sécurité sera l'affaire de tous. Les citoyens doivent se réapproprier la justice. Ouais ouais L'autorité de l'État est dépassée. Ouais mmh. Adoptons le mouvement anti-modélitariste. Et bientôt, mesdames, messieurs, l'Europe nous enverra notre liberté. Ouais ouais Adrien, Adrien, Adrien Adrien Adrien Merci à vous. Hein Bravo! Bravo! Bravo! Bravo, Bravo Merci de votre soutien. Derrière. Me Merci à vous. Merci, Merci à vous tous.